Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurine aujourd'hui qui va nous partager son expérience en tant que coach, comment elle a démarré, comment elle a eu ses premiers clients, les réussites, les échecs. Et Laurine, si tu veux bien te présenter, en tout cas, merci d'être là. C'est un vrai plaisir de t'avoir accompagné avec l'équipe et de pouvoir profiter aussi de ton retour d'expérience. Eh bonjour à tous, merci, Indienne, je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Laurine, euh, j'ai 30 ans et euh, donc j'ai une vie bien remplie, hein, mais là en l'occurrence, vis-à-vis de mission passion, je suis venue parce que je suis coach et j'accompagne les personnes à sortir de leur schéma toxique, euh, que ce soit dans les relations, etc., pour réussir à retrouver une harmonie avec elles-mêmes et avec les autres. Voilà. Et j'ai démarré du coup il y a quelques mois. Et tout s'est mis euh, en marche. Yes, tease-nous un petit peu les résultats que tu as eus et après on reviendra un peu dans, dans comment tu t'es lancé. Quels résultats tu as obtenu en combien de mois euh, Alors, du coup… Est-ce que tu veux qu'on parle de choses payantes ou est-ce ouais, que tu veux qu'on parle bah, d'échanges bah, parce que plein de oui, choses? Oui, bah, les deux, rapidement, combien de clients non payants, combien de clients payants, combien ils t'ont payé Et puis après, on va vraiment prendre un peu plus le temps. Comme ça, tu, tu sais comment ça marche. Les gens, ils veulent avoir, ils veulent ah. connaître les résultats et après, ils écoutent ou pas. <rire> du coup, là, j'ai eu deux clients euh, non payants au Niveau monétaire, euh, ouais. mais qui m'ont apporté beaucoup. J'ai deux clients payants ouais. et euh, là je suis euh, peut-être en cours euh, d'un autre accompagnement et j'ai mis en place un autre petit module qui s'appelle du pré-coaching. Euh, voilà que je vais euh, faire bah, bah, dans quelques jours. Ok, et du coup, ces deux clients, à combien tu as vendu ton accompagnement Est-ce que tu veux nous en parler oui bien sûr alors le premier je l'ai vendu c'était mon tout premier c'était juste avant que je rejoigne le programme quand on discutait ensemble ouais. là c'était la panique à bord donc du coup euh, je l'ai vendu 700 euros pour euh, six mois on se voit toutes les deux semaines Très bien. et euh, là après avoir vraiment travaillé sur mon offre sur comment je voyais mon programme comment je voulais le mettre en place là je suis à 1500 euros okay. pour trois wow. mois génial et donc euh, tu lancé dans le coaching à, il y a combien de temps en tout du coup officieusement je pense qu'on est beaucoup à le dire mais euh, depuis un peu toujours et, euh, <rire> et vraiment de manière beaucoup plus approfondie depuis un an et après euh, le moment où j'ai passé le pas et je me suis dit en fait je peux me mettre à mon compte c'est assez incroyable et euh, j'ai l'avantage de ne pas à être certifié en fait pas enfin, de pas être obligé d'être certifié euh, du coup depuis le mois de mars dernier donc ça fait très peu de temps okay, cool, cool, bah, c'est génial hein, euh, en six mois d'avoir eu euh, quatre clients et donc euh, d'autres potentiellement en plus et puis tu as aussi fait beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de choses d'invisibles aussi euh, à voir si tu veux en parler en tout cas on, on, est, on a été très fiers vraiment de t'accompagner euh, revenons maintenant en arrière euh, pourquoi tu t'es lancé dans le coaching comment tu as trouvé ta niche euh, et quels ont été tes premiers pas? Voilà, ça fait trois questions. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé? Euh, voilà, comment tu as choisi ta niche et comment tu as euh, quels, quels ont été tes premiers pas? Ouais, okay. Alors, pourquoi Je me suis lancé euh, de manière assez anecdotique, mais euh, du plus loin que je me souvienne, euh, je crois que quand j'ai aux poupées Barbie, même mes Barbies ne s'engueulaient jamais. Euh, J'étais déjà dans la gestion de conflit et à euh, et du coup j'ai nourri toute ma vie en fait, autour de cette, vraiment de cette harmonie euh, que je trouvais essentielle en fait, entre les gens et, euh, et au fur et à mesure de ma vie j'ai euh, malheureusement du coup, et heureusement euh, développé ce syndrome du sauveur euh, qui a été relativement fatal pour moi puisque du coup il n'était pas équilibré, il n'était pas sain et euh, quand je me suis pris voilà, un gros événement dans ma vie m'a mis face à toutes mes barrières à tout ce que j'ai fait jusque là j'ai fait ok non tu as envie d'aider les gens mais tu n'as pas besoin d'aider les gens donc maintenant tu as envie de le faire fais le correctement et fais le sainement et, et donc du coup ouais du plus loin que je m'en souvienne c'était déjà avec mes barbies quoi donc euh, c'était hein, vraiment dans mes gènes euh, ah. quelque part et c'était juste maintenant de le faire de manière raisonnée et raisonnable et génial génial et du coup comment tu t'es lancé dans la niche dans laquelle tu es euh, actuellement parce que moi-même, euh, j'ai passé ma vie à être euh, dans des schémas toxiques euh, jusque-là, qui soient euh, de petite ampleur, c'est-à-dire euh, avec des gens avec lesquels tu es dans une attente, et finalement bah, tu leur dis pas que tu attends, tu crées de la frustration, tu crées euh, de la colère, de la tristesse, euh, etc. Et, et du coup, ça devient toxique pour toi et pour les autres. Et, euh, jusqu'à effectivement rencontrer là ce qu'on appelle, mais je n'aime pas ce terme parce que c'est à la mode et qu'on met ça dans des catégories. Donc je ne suis pas très catégorie, mais on peut appeler un pervers narcissique euh, qui a été là ma dernière grosse relation toxique. Et, euh, et là, à partir de ce moment-là, quand j'ai réussi à m'en sortir, j'ai dit stop, vraiment, vraiment stop. Et du coup, forcément, je suis venue dans cette, dans cette niche-là parce que je ne peux pas comprendre la personne en tant que personne. voilà on ne peut pas la comprendre entièrement, mais je peux comprendre ses douleurs, je peux comprendre ses doutes, je peux savoir d'où elle part, euh, de la plus petite relation toxique à la plus grosse relation toxique. Et euh, j'ai énormément, énormément travaillé dessus, euh, que ce soit avec des psychologues, euh, que ce soit avec des thérapeutes, que ce soit euh, avec des témoignages, parce que officieusement, euh, j'ai accompagné aussi des personnes dans ces relations-là avant d'être officiellement coach. Euh, donc, toutes ces informations-là et toute cette connaissance a permis de me dire maintenant je suis capable de les aider parce que je suis raisonnée et raisonnable en fait. Voilà. Ah, C'est génial. Euh, avant de passer à la suite, moi j'ai une question pour toi parce que je, moi je pars du principe qu'on a tous vécu des expériences, euh, notamment on a tous vécu des, des mauvaises expériences, mais ça nous a peut-être forgé le caractère, on a appris des choses avec lesquels on peut aider les gens. Sauf que la plupart des gens ne sont pas forcément à l'aise de parler de choses aussi sensibles que toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es prête à raconter ton histoire ou pas forcément dans les détails, hein, et à aider les gens sur une thématique où euh, bah, il faut te dévoiler un petit peu Oui, c'est une très bonne question. Euh, je suis prête à le faire parce que si, euh, si en me dévoilant, je peux vraiment profondément aider les gens. Je suis capable de donner une partie de moi en fait et en toute transparence et sans sacrifice. Et, euh, et ça, vraiment, je l'ai compris parce que dans le témoignage, les gens peuvent se retrouver dans certaines bribes. Quand tu parles avec cœur et avec une profonde honnêteté, les gens disent oh, J'ai un peu vécu ça en fait. Et, et, euh, et comment tu as fait toi pour t'en sortir Même si après, ta méthode et sa méthode seront différentes. mais euh, d'avoir aussi une éveil parce qu'il y a des gens qui sont dans des schémas toxiques qui ne s'en rendent pas compte non plus parce qu'il y a trop de peur en fait autour de tout ça et te dire ah mais en fait ce que, ce que tu vis c'était pas sain ah mais moi je crois que ce que je vis c'est pas sain non plus mmh, et du quoi. coup tu es aussi dans, dans un réveil collectif de, de tout ça et, et parce que profondément j'ai envie que les gens se disent ok je peux avoir moins de peur et moins de croyances limitantes et, et, euh, et moins d'attentes envers les gens et euh, donc je suis capable de le partager Permettre ça en fait. Okay. Et euh, qu'est-ce qui fait que toi, parce que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ce que tu dis, mais quand même, tu as fait preuve de courage aussi. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose en plus que tu aurais, que d'autres n'ont pas encore, que tu pourrais partager Qu'est-ce qui fait que tu as ce courage euh, finalement J'ai appris à m'aimer. Hmm. Et ça, c'était fondamental. Euh, Jusque-là, je m'aimais pas du tout. Euh... Et quand il s'est passé tout ça, euh, que j'ai vu la mort, en fait, finalement, et voilà, je peux le dire de, de près, euh, je me suis dit, attends, euh, mais ta vie a quelle valeur Et je me suis dit, mais en fait, ma vie, elle n'en a pas, elle est inestimable. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais si tu veux impacter ce monde, déjà pour toi, et ensuite, être mieux pour les autres, vis, en fait, vis ta vie, vis la pleinement. Donc. Aime-toi avant, parce que plus tu t'aimeras et plus tu seras mieux avec les autres et plus tu pourras les aider. Et moi, ça a été ça. Je pense vraiment le, le moment euh, très fondamental, c'était OK, maintenant, je m'aime. En tout cas, j'apprends à m'aimer euh, vraiment et profondément et sincèrement. Wow. Euh, merci Laurine euh, je sens qu'on pourrait approfondir certaines choses euh, pendant très longtemps mais euh, est-ce que tu veux nous parler de, de tes premiers pas okay, tu as fait ce constat, tu, tu veux te lancer qu'est-ce que tu as fait à partir de là eh ben, c'était assez formidable parce qu'en fait euh, le moment où j'ai dit ok j'y vais il euh, y a des amis qui sont venus manger à la maison un soir et euh, la journée j'avais passé un moment très fort pour moi c'est à dire que pour l'anniversaire de mes 30 ans, euh, j'ai fait une séance photo. Je ne suis pas mannequin, je ne suis pas tout ça. mais j'avais besoin d'immortaliser ce chemin parcouru et de dire à mes 30 ans, voilà mon image, voilà ce que je suis. Et, euh, et donc, ça m'a vraiment chamboulée et ça a vraiment aussi contribué à cet amour de, de moi. Et je remercie les deux personnes qui ont passé cette journée avec moi et qui l'ont fait. Et le soir, du coup, des amis viennent manger. Et là, j'ai dit, OK, c'est le moment en fait de lancer. C'est là. C'est là existe et, euh, et donc j'en ai, ai parlé et là j'ai une copine qui me dit bah, écoute euh, moi je, je suis ok tu peux me coacher et donc ça a été euh, ça s'est lancé comme ça j'avais déjà une idée de programme dans ma tête mais rien de rien de figé et deux jours après elle m'envoie euh, un lien d'Esther Taïfé qui intervenait au sommet virtuel de Mission Passion mm -hmm. <rire> et elle me dit alors euh, je pense que c'est peut-être pas une coïncidence mais je t'envoie ce lien c'est gratuit et du coup, euh, tu peux regarder. Et j'ai regardé tout le sommet virtuel. Je me suis inscrite, j'ai regardé et là, j'ai fait OK, c'est complètement ça. Et, et quand je t'ai entendu parler, euh, le discours que tu avais, qui m'a énormément déculpabilisé sur le fait de ne pas être certifiée, parce que j'avais regardé des écoles, je sortais des études, moi dans, dans les études pour avoir des diplômes, etc. Je t'ai entendu parler, j'ai fait. Ah, mais non, mais en fait, je suis capable d'aider des gens. C'est ce que je fais déjà, en fait, officieusement. Et j'ai la légitimité de le faire professionnellement. OK, Et bon, on y va. Et du coup, j'ai envoyé pour avoir un appel d'une demi-heure. Ensuite, on s'est rappelé parce que... C'était Sébastien, je crois que j'avais eu. Il m'a dit, écoute, moi, je sens que tu as le potentiel. Et moi, je dis, ah bon, j'ai le potentiel Je viens de démarrer officiellement, voilà. <rire> et, et, et, et ça s'est vraiment fait comme ça. Et hyper simplement c'était très fluide et très logique en fait ouais. et toi tu as pris du temps pour moi tu m'as appelé trois fois <rire> euh, parce que je pense que tu as senti aussi mes, mes inquiétudes et mes doutes et, et ça a été hyper important du coup ce temps là que tu as pris et... Bah, ouais, j'ai surtout, ça... surtout senti ton potentiel, oui, j'ai vu que tu avais des doutes, un peu comme tout le monde, parce que non seulement de se lancer dans le coaching, c'est aussi quelque chose, mais en plus rejoindre un programme, c'est aussi une certaine prise de risque. Mais surtout, surtout, j'ai vu que tu avais un, un grand cœur, tu avais vraiment envie d'aider, tu avais une histoire qui était vraiment euh, euh, forte, et puis bah, à la fin, on... on proposera aux gens de, de découvrir ce que tu fais, hein, on mettra un lien aussi. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est un cadeau, en fait. Et, et vu comment tu t'en sortais, on voyait que, en fait, d'un côté, tu nous rac racontais quelque chose d'horrible. Quoi, horrible. Bon, tout est relatif. Et de l'autre côté, je voyais ton niveau d'énergie, ton niveau d'enthousiasme, mais c'est rare vraiment de voir ça. Et j'ai vu vraiment en toi le, le potentiel de quelqu'un qui réussit, parce qu'au final, euh, ça montre que tu avais vraiment envie d'aider les gens et que tu ne faisais pas ça pour l'argent. Donc, euh, en tout cas, merci pour ta confiance. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, Alors, tu as eu ta première, ton ami en tant que coach, euh, en tant que coaché gratuitement. Le deuxième est arrivé comment eh ben, euh, la deuxième, elle est arrivée, tu sais, quand, quand j'avais regardé les vidéos du sommet virtuel, du coup, j'ai commencé à regarder tes premières vidéos pour trouver ses premiers prospects. Ouais. J'ai fait, oh, ben, c'est génial, ben, je vais essayer de faire pareil. Alors, du coup, je suis allée dans un groupe Facebook sur la thématique des relations politiques et il euh, y avait cette, cette femme euh, qui, du coup, a, avait écrit tout un grand texte et je me suis dit, ah, ce texte, il me parle. Allez, je commence. Et j'ai commenté, on a commencé à parler en message privé. Euh, on a eu un premier appel super. On a eu un. Et en fait, oui, c'était ça. À la fin du premier appel, elle me dit Et au fait, ça se passe comment pour être accompagnée par toi Et là, oui. fait, ah, <rire> euh, ben, ben, je fais Ah, d'accord, je ne suis pas prête. Alors, je lui dis Écoute, euh, je reviens vers toi par mail. Et là, je m'en souviendrai toujours quand je t'ai envoyé ça et tu m'as dit oh, tu lui as envoyé ton offre par mail. Et du coup, ça. Non, mais j'ai compris, je ne leur ferai plus, je leur ferai plus. Et, et du coup, fait. Bon, bah, au moins, c'est fait. N'empêche qu'elle est revenue deux semaines après. Je me suis assez ah, foutu, elle ne viendra pas. Euh, oh là là, machin. Bon, c'est OK, j'apprends, c'est génial. Et finalement, deux semaines après, elle est revenue. Et, euh, et là, je l'ai accompagnée à, à monter le projet de sa vie. Et je me suis dit, c'est la première cliente payante. Et les résultats sont déjà… Euh, titanesque, elle, elle est extraordinaire. Wow. Voilà. C'est génial. Alors là, c'est ta première cliente payante et il y en a une deuxième gratuite, non, avant euh, Alors du coup, la, de, la deuxième, donc je suivais la première gratuite, j'avais celle-là payante et après, euh, je coach là en gratuit. Euh, mais c'est vraiment, en fait, je ne peux pas dire que c'est du gratuit parce qu'il y a du don quand même de l'autre côté. C'est du donnant-donnant. Et, okay. et ça, c'est okay. important parce que... Effectivement, il y a quelque chose de fondamental que tu m'as appris, c'est que le coaché doit avoir cet investissement-là pour mmh. lui. Et c'est capital, effectivement, pour son avancée, parce que sinon, il va être un petit peu en mode procrastination. Mmh. Et, et du coup, on a aussi une valeur et on apporte une valeur. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, bah c'est pas ce que j'appellerais, c'est du gratuit monétaire, mais il y a un vrai échange derrière. Et donc, il y a un vrai investissement de la personne, mmh. ce qui permet moi d'être son outil qui l'emmène le plus loin possible. Quoi. Super, Et génial. Voilà. Et revenons sur cette première ouais. vente alors parce que euh, euh, wow, j'imagine que c'était euh, dingue. Comment tu t'es senti euh, par rapport à toi-même euh, Elle t'a payé Quand elle t'a payé Qu'est-ce que tu as senti Comment t'as ressenti ça euh, La première fois, la, le, la toute première émotion, c'était la panique. Euh, <rire> parce que euh, quand c'est la première fois que c'est payant, tu sais que gratuit, tu, tu fais des, as des super résultats et payant, tu, tu mets quand même une pression en plus tu fais, là elle paye quand même donc il euh, ne faut pas te louper donc franchement première émotion, panique et ensuite euh, deuxième, deuxième émotion une énergie dingue et une motivation euh, incroyable à dire je vais tout lui donner tout ce que ah. je peux et je vais lui donner je vais lui apporter je vais, euh, vais l'accompagner et vraiment avec cœur et, et la preuve c'est qu'elle a mis tous ses bagages en, enfin tout toutes ses affaires dans un garde-meuble et là elle est en, en Irlande, euh, voilà. je l'ai accompagnée à partir. Wow. Donc, euh, donc au bout de la deuxième séance, il fait « Ok, elle le fait en fait, ah ouais, <rire> dingue, trop bien et, ». Et voilà, c'était vraiment ça la deuxième, la deuxième émotion, c'était l'énergie et l'envie. Quand j'ai reçu les premiers sous sur mon compte, j'ai fait « c'est réel ». En fait, c'est quelque chose, la situation elle est réelle, c'est pas juste j'en parle, euh, Là, c'est là, en fait, c'est ici, oh. maintenant. C'est génial. Euh, si je devais l'interviewer, cette cliente, sans fausse modestie, qu'est-ce qu'elle me dirait de toi et que que je vais lui comment ça se passe avec Laurine. Ouais. Qu'est-ce qu'elle me dirait Que je la pèse euh, et que je lui apprends plein de choses parce qu'elle a envie d'aller dans des sphères assez larges. Et... Euh, et ça, c'est chouette, et que je pense qu'elle elle voit en moi le, le pilier pour l'instant, pour justement l'aider à passer euh, les pas, en fait, les pas qu'elle n'osait pas faire euh, tout en apprenant à être autonome. Parce que mmh. moi, c'est ça que je veux, en fait, de mes côtés, c'est que, à ce que je veux, mon Dieu, quelle horreur, quelle horreur. mais je les invite vraiment à, à être autonome à la fin du programme. Mmh. À la fin, tu sais te débrouiller pour te poser les bonnes questions. Et je pense que, ouais, elle dirait euh, apaiser Et enfin, quand je dis un pilier, c'est plutôt sereine de savoir mmh. qu'il y a quelqu'un à côté euh, de bienveillance, sans jugement. qui mmh. peut entendre toutes les questions, quoi. Wow, super. Super, merci, Laurine, pour ce partage. Euh, Parle-nous de cette deuxième cliente, donc cette première à 700 euros. Euh, ouais. En fait, du coup, cette troisième avec qui c'est un échange euh, oui. Un échange, donc effectivement, ça a de la valeur. Et du coup, cette quatrième coachée que tu as à 1300 euros, tu m'as dit 1500. 1500 euros. Oui. Euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Comment on est passé de 700 à 1500 euros déjà et ben, Entre temps, j'ai monté mon offre, en fait. Ah. J'ai monté mon programme vraiment et euh, j'ai travaillé aussi sur ma valeur. Et ah. je me suis dit, mais 700 euros, combien il faut que je rentre de personnes Et. Euh, <rire> Du coup, comment je mets de l'énergie suffisamment et comment je donne tout mon cœur en fait, à la personne si derrière je suis en train de me dire ah, je ne peux, peux pas payer mes charges je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je peux pas, ça, je peux pas déborder un peu, parce que moi j'aime bien déborder sur les séances quand vraiment se passe quelque chose d'intéressant et d'important. J'ai envie de compter mon temps, j'ai envie euh, qu'on arrive à des résultats. Donc pour ça, il y a des choses sur lesquelles moi je suis capable de dire c'est OK en fait, je suis OK avec ça. Donc, 1500, euh, je suis quand même disponible tous les jours euh, par message ou par mail. Quand il y a vraiment une urgence, j'appelle. Donc, je lui, je lui donne vraiment mon temps. C'est vraiment aussi un, un service euh, complet. Et euh, dans ce programme, euh, je l'accompagne aussi à, à acquérir de l'autonomie. Et donc, il y a des séances bonus qu'on ouais. adapte qui sont dans le pack des 1500. Génial. Donc, finalement, je suis encore pas si chère, entre guillemets, un hein, cher. Euh, mais je me sens juste, en fait, pour l'instant, avec ce prix-là. Je sais que je pourrais monter, mais je suis juste avec ce prix-là. C'est pro... combien la prochaine étape 2000, 2000. Et, et ça, merci de partager ça de manière aussi transparente, mais moi, c'est ce que vraiment j'encourage les gens à faire, c'est à, à comprendre que leur valeur, elle est, elle est haute, même à 2000 ça ne les vaut pas en réalité, mais de manière pédagogique et puis il faut de manière écologique, il faut y aller par étapes et on ne se presse pas, quoi. Donc, euh, génial parce que ce que tu fais, et encore, moi, je connais la suite, donc on va en parler, ça, ça montre vraiment que tu es sur la bonne voie. Et l'idée, c'est n'est pas de, de courir vite et de se blesser, mais de prendre la vitesse et de faire ce marathon. Quoi. Ça, c'est génial. Euh, comment tu l'as eu, cette, euh, quatrième, cette quatrième coachée Comment ça s'est fait euh, En fait, j'ai coaché ma maman okay. euh, parce que… Euh... Elle ne comprenait pas trop ce que c'était. J'avoue qu'elle avait déjà vu une coach une fois et qu'elle m'a dit « ça m'a rien fait ». J'ai fait « ok, très bien, j'entends. Est-ce que tu veux que je te coach ?» Alors, quand tu coaches ta maman, tu vas dans des sphères, tu es sa fille, tu sens qu'il y a des trucs qu'elle ne veut pas sortir. Quoi. Et du coup, je ne lui ai pas fait une heure parce que je me suis dit « la pauvre, je vais, je vais un peu trop la traumatiser ». Donc, du coup, je lui ai fait une demi-heure, trois quarts d'heure et je l'ai coachée. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne l'ai pas lâchée. Et ma mère, elle a vécu un réel changement. Euh, donc, ça veut dire que la semaine d'après, elle m'a dit, écoute, ça fait une semaine que tu m'as fait ça. Merci, il y a plein de choses qui se sont débloquées. OK. Et donc, euh, et donc, ma maman, derrière, elle accompagne pas mal de jeunes filles qui adorent venir la voir, des amis, des amis, etc. Et euh, donc, euh, cette, euh, cette personne que je coach est venue voir ma maman et elle lui a dit, écoute, je me suis fait coacher par Laurie." Franchement, euh, ça m'a bien bousculé. Euh, voilà, j'essaye de faire un peu comme ma maman le dit. Euh, ça m'a bien, bien bousculé, mais franchement, j'ai vraiment vu les résultats. Écoute, je t'invite à l'appeler. Et elle lui a donné mon marque-page, parce que j'ai fait des marque-pages. Elle lui a donné mon marque-page, et effectivement, il se trouve que je la connais depuis que je suis petite. Et elle m'a appelée et elle a dit, j'ai besoin de toi. Voilà, j'ai vu des psy, j'ai vu des gens, mais là, j'ai besoin d'autres choses et j'ai besoin de toi. Voilà. Wow, c'est magnifique. Et du coup... Alors, sans rentrer dans en trop de détails pour pas que, que ça dure trop longtemps, mais comment c'est… Pas... OK, OK, vous appelez. Et comment vous, tu fais pour, euh, à partir d'un appel, en faire une cliente Parce que ce n'est pas parce qu'elle pense avoir besoin de toi que euh, tu la convertis forcément en cliente. Est-ce que les grandes lignes de comment ça s'est fait durant l'appel Tu as fait un appel, tu en as fait deux, tu en as fait plus Alors, ouais, je fonctionne sur euh, des sessions d'accompagnement d'une heure et demie. Euh, pour l'instant, je n'arrive pas à réduire mon temps. Donc, Très bien. Euh, donc, je le fais sur une heure et demie, euh, on s'est vu en visio. Euh, en amont, je lui ai posé deux questions euh, que j'adapte en fait en fonction des personnes qui si me racontent leur, un peu leur problématique. avant, j'oriente ou pas. Euh, là, c'était on était vraiment dans des questions euh, générales. C'est comment tu te vois dans un an sans peur, sans frein J'aime bien ça parce que du coup, elle se projette dans quelque chose. de Attends, elle a dit sans peur, sans frein. OK. Alors, du coup, je me vois comme ça, comme ça, comme ça. Et, euh, et je demande aussi quel est ton principal défi là du moment. C'est quoi la chose la plus compliquée vraiment à l'instant T Comme ça, ça me permet de faire un parallèle vraiment entre les deux, les deux moments. Et, euh, et donc, on, est, on part de cette base. Pendant une heure et demie, vraiment, on est dans le coaching pur. Je lui offre une vraie, vraie séance de coaching. D'ailleurs, je lui dis Ok, tu digères parce qu'on est quand même sur des thématiques assez, assez délicates. Hein, donc, euh, et derrière, euh, je l'ai je l rappelé la semaine d'après. Et là, on a parlé de l'accompagnement. Je lui ai demandé comment elle allait déjà. Et là, elle me dit OK. Euh, du coup, l'accompagnement, c'est quoi euh, Donc je lui explique. Je lui dis voilà, il y a ça, ça, ça, ça, ça, ça apporte ça, ça, ça, ça, euh, Et là, elle me dit le prix. <rire> là, je lui et là, du coup, je lui annonce. Et, euh, et là, elle m'a répondu, elle m'a dit OK, c'est beaucoup, mais c'est pas cher. Wow. Et là, je vais Oh, cool, ok. Et du coup, euh, elle me dit, c'est-à-dire que, oui, 1500 euros, c'est quelque chose euh, qu'il faut que je lâche pour moi. Donc, c'est beaucoup pour vraiment miser sur moi. Mais ce n'est pas cher par rapport à ce que tu proposes et à ce que j'ai déjà vécu après une séance. Parce qu'après la première séance, elle a déjà fait des trucs incroyables. Quoi. Et, euh, et donc, voilà, donc, ça s'est fait comme ça. Elle m'a dit, est-ce que je peux payer en plusieurs fois Je lui ai dit, oui, bien sûr. Et donc, euh, et donc ça s'est fait assez facilement, ouais. Génial, Génial, Laurine. Euh, si tu devais en tirer une leçon de ces quelques mois que, que tu as vécu pour aider les coachs qui débutent, qu'est-ce que tu leur dirais de... bah, Tu as vécu beaucoup de choses. Hein, mais... Oui, euh, oser. Mm. Je me rends compte que derrière, derrière nos plus grandes peurs, il y a nos plus grands rêves. Mm. Et... Euh... Et du coup, c'est vraiment, vraiment osé. Euh, il y a quelques jours, j'ai lancé mon livret, je l'ai écrit il y a des mois et j'ai dit ah, non, non, je n'y vais pas, je n'y vais, vais pas. Et, euh, et là, je l'ai fait et, et les retours sont juste, juste incroyables. Et, et du coup, je me dis OK, en fait, il faut, faut vraiment, vraiment oser. Si tu crois profondément en ce que tu fais, euh, évidemment qu'il y a des gens qui ne vont pas adhérer. Il y a des gens à qui ça ne va pas parler. Mais c'est OK parce qu'il y a des gens à, à qui tu vas vraiment, vraiment changer la vie. Quoi. Oh, ouais. Super, merci, Laurine. Est-ce que tu veux nous… Alors, ça fait partie de, de, euh, du programme Mission Passion, mais euh, la version 1.0. Entre-temps, on a évolué, peu importe. Est-ce que tu veux nous dire en, en quoi l'équipe, ce qu'on a fait, t'a permis d'atteindre ces résultats euh, ouais. ouais, pas de souci. Euh, l'équipe m'a challengée. En fait, euh, déjà, tu es… Je me suis sentie dans un cocon et ça, c'était important pour moi. Euh, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup aux émotions. Euh, donc Du coup, j'avais aussi besoin de me sentir cocoonée. J'avais ce, ce filet de sécurité euh, tout le temps et, et du coup, j'étais accompagnée toutes les semaines. Euh, j'avais n'importe quelle question, j'avais n'importe quel besoin. Ils étaient là et en plus, chacun a une spécialité. En tout cas, enfin, voilà, dans le programme que j'ai vécu, c'était ça. Et du coup, bah, en fonction de ton besoin, tu fais « Ah, bah, j'ai besoin de quelque chose de technique. Hop, je vais voir quelqu'un de technique. Là, j'ai un petit coup de roux, donc Hop, je vais voir quelqu'un <rire> en dev perso. Là, j'ai ça. » Et puis, le suivi avec, avec Anne-Sophie toutes les semaines, euh, cette petite demi-heure était euh, pleine d'énergie. Et comment on peut t'aider et comment on peut faire, c'est vraiment comment on peut t'aider. Il y a des moments tu fais bah, « Franchement, je ne sais pas euh, parce que j'ai l'impression que j'ai aussi les clés dans mes mains et les cartes dans mes mains. Donc là, vous ne pouvez rien faire. » Il y avait cette possibilité-là, en fait. Et, euh, et la rencontre avec les autres, c'est une valeur inestimable, en fait. Derrière, j'ai rencontré des gens euh, absolument fabuleux, que ce soit dans les coachs ou dans les coachés euh, qui, euh, qui sont dans le programme. Et, et ça, c'était vraiment extraordinaire. Quoi. Wow, génial. Merci, Laurine. Euh, j'ai une question aussi pour toi, c'est… Euh... Comment tu as, as géré ça Parce que alors là, les gens pourraient croire que tu es à plein temps dessus, que tu n'as pas de job. Sauf que non, en fait, un job à plein temps, très prenant en plus, ça ne t'a oui. pas découragé. Est-ce que tu veux nous en, nous en parler Parce que la plupart des coachs qui se lancent ont un job à côté. Euh, comment tu as pu gérer ça, toi euh, Alors, j'ai géré ça avec une très grande organisation. Euh, du coup, je me mettais déjà dans mon agenda tous les, euh, voilà, les rendez-vous obligatoires. Après, il y a des choses que j'ai dû sacrifier hein, par rapport à mon travail. En l'occurrence, c'était une coachings stratégique. J'ai réussi en faire trois, ce qui était déjà pas mal. J'ai regardé les replays le matin. Donc, du coup, voilà, euh, il y a des choses que je n'ai pas faites, mais j'ai gardé vraiment l'essentiel et ce qui m'était très important, c'est-à-dire l'accompagnement avec les coachs. Euh, donc là, je, vraiment, je m'organisais en fonction des dispos des coachs et de mon travail. Donc, je faisais un cumul d'agenda euh, où je les superposais euh, euh, et j'avançais comme ça après il y a des moments aussi où je ne me suis pas culpabilisée c'est à dire que si je n'arrivais pas à faire un auto-engagement là c'était ok parce que derrière j'avais passé une grosse semaine de travail et, euh, et que si je le fais le programme c'était pas pour les coach c'était pour moi donc, euh, donc eux nous accompagnent vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes et par moments on est déjà au meilleur du meilleur de nous-mêmes et, euh, et donc ils étaient hyper à l'écoute par rapport à ça aussi et, et ça c'était vraiment agréable c'est génial. Et tu nous disais aussi que le soir, tu rentrais après ton travail, tu étais fatiguée, mais l'idée de travailler avec tes clients, de, de créer, créer de la valeur, créer du contenu, ça t'énergisait à un plus haut point. Quoi Est-ce que tu veux nous en parler Ah bah Oui, carrément. En fait, ma journée de travail, je finissais, j'étais vraiment fatiguée, épuisée, avec une grosse charge mentale. Par contre, je rentrais, je prenais mon ordinateur, je faisais un mastermind avec l'équipe ou un coaching avec un coach ou moi-même, je coachais. Et là, mon énergie, tout, tout, tout, tout, tout, tout elle remontait et je finissais, j'étais au taquet, en fait. Chose que je n'étais pas du tout euh, à 17h, fin de journée. Euh, donc, ouais, en plus, ça me remettait vraiment en énergie et, et parce que du coup, on était vraiment sur mon projet donc, euh, qui fonctionne avec cœur et énergie. Génial. Euh, Laurine, pour euh, terminer, j'ai tout simplement envie de te dire, euh, alors juste, tu as créé ton livret, donc euh, on peut mettre le lien. Tu as, t as ouais. même eu le temps de créer un tunnel de vente euh, à la fin de, du programme, donc bravo à toi. Les gens qui veulent travailler avec toi peut-être, qui veulent te faire ta connaissance, qui veulent te découvrir, où est-ce qu'ils peuvent te trouver euh, alors du coup sur Facebook il n'y a aucun souci, c'est mon compte euh, personnel mais euh, sur lequel je partage du, du professionnel, donc il n'y a aucun problème, trouve Laurine Poupon. Euh, okay. Sur euh, une page Instagram, sur LinkedIn et, euh, et, et, et, et du coup sur des marque-pages aussi j'ai fait. Euh, <rire> <rire> donc voilà, euh, je euh, pas partout, mais, mais presque. Donc, euh, du coup, un... vous cherchez Laurine Poupon. OK, c'est ça. Et je mettrai le lien vers euh, ton livret aussi. Sur Instagram, c'est Laurine-Biou. Biou. b y o -U. -E u Super. Laurine, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as moi partager pour terminer? Et puis, euh, et puis on se dit au revoir. Amusez-vous, éclatez-vous, lancez-vous. Euh, si vous avez des peurs, c'est OK et ça va bien se passer en fait. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui me marque beaucoup, c'est « au pire, ça marche ». Voilà. <rire> wow. Merci, Laurine. C'était vraiment génial. Merci, Merci pour ton énergie, pour euh, ta transparence. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et puis, c'était un vrai plaisir de, euh, pour l'équipe d'avoir travaillé avec toi. Donc, euh, ça, c'est un retour que je peux te faire aussi sans aucun problème et sans aucune retenue. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.